Je pense qu'on va prendre Varden. Je pense qu'on va prendre Varden. Mais j'avoue que Barov c'est pas mal aussi parce que ça permet de te projeter assez haut. Ah dommage, c'est l'idée. <rire> ah dommage, il y avait... Ça aurait été cool. La question c'est est-ce qu'on veut. On va un trip de forban. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que je laisse couler. En fait, il faut arriver en début de méta comme ça à saisir un peu les cartes qui peuvent être un petit peu au-dessus. Pour le moment, il y a certaines cartes, qui, certaines cartes qui nous paraissent fortes et peut-être que dans un ou deux jours même on risque de dire mais attends cette carte en fait elle est incroyable vous voyez donc euh, on peut se souvenir un peu des Nagas vous vous souvenez les Nagas avec la la, la sirène qui était au début on s'est dit bon elle est intéressante et puis elle est trop pétée et puis elle a été nerfée et même nerfée elle était trop pétée donc en fait ils l'ont juste supprimé du jeu bah en fait il y a des cartes il y a sûrement une carte ou des cartes qui sont comme ça et il faut arriver à essayer d'arriver à les comprendre, de comprendre lesquels, enfin de, de savoir lesquels c'est, et d'essayer de les prendre rapidement. Là pour le moment en tout cas c'est vrai qu'Abomination, l'Abomination affamée, à chaque fois on l'a pris, on s'est fait éclater. Donc Abomination affamée je pense que c'est ça peut être une de ces cartes-là. Ok, ok. Bon. Hop, oh hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ça, ça en est. Hein. Ça, je pense que ça en est. Des cartes vraiment trop pétées. Bon. Est-ce qu'on veut le dorer ou pas Ou on veut tout de suite les deux Parce qu'on pourrait essayer de le dorer si on... Si on gèle, il y aura forcément peut-être un autre chevalier. Bon, c'est un peu la même en vrai de le geler ou pas. Alors, je vais pas le geler. Je vais pas le tripler, je crois. Ah, le timing, t'as tout à fait raison, Mag. Le timing est pas très bon ici. Le timing est pas très bon et j'ai quand même envie d'aller vite dans la 3. En vrai, ça me choque pas de up tout de suite dans la 3. Après, ça va dépendre de la taverne, mais si la taverne n'est pas bonne, je comme ça, je prends le up. Là, j'ai quand même un super départ hein, avec ces deux chevaliers. Euh. Ouais, bon, typiquement, c'est. Après ça c'est pas mal quand même. Hein. Ça c'est quand même des bonnes cartes. Hein. C'est dur à dire. Ça ça marche quand même bien avec euh, tous les rip -up. Après c'est râle d'agonie. Hein. C'est pas réincarnation, c'est râle d'agonie. Ça marche bien avec l'abomination affamée. Ça marche. Euh... Est-ce que ça marche avec des T4 t 4 morts vivants, non. Ça marche avec Hospice. Hospice funeste, mais... C'est pas, c'est dur à dire. Je pense que c'est tellement... vraiment intéressant. Je pense qu'on va les acheter. Je pense qu'on va quand même les acheter. Salut Crane, hello, hello je pense qu'on va les prendre quand même, même si... Mais ça marche quand même avec quelques trucs et puis ça nous permettra de les tripler plus tard. Au nom de je vais vous ah il a deux... C'est sympa, hein Il en a deux aussi, hein Il est gourmand, hein <rire> tep là. Ouais niveau tempo c'est solide et je pense qu'il faut quand même de la tempo. Ça me choque pas de roll et de vendre ça. Je crois qu'on va acheter le lui qui est quand même assez intéressant. Ouais. Lui il est pas mal parce que c'est un double taunt. Et euh, on en aura besoin pour protéger nos, nos cartes qui, finalement qui vont trigger avec les, les rales d'agonie. J'avais un peu peur, pas joué depuis longtemps, je découvre les cartes, je tente trop de forcer Undead, je termine huitième. Mais là ça va, j'ai fait premier à la partie d'après. Bah je pense que c'est quand même euh, au-dessus, logiquement c'est censé être au-dessus Undead, pendant les deux premières semaines. Après, euh, évidemment il faut arriver à tendre vers mais ne pas forcer, c'est toute la nuance, c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des undeads un peu dans toutes, les, dans toutes les tavernes, donc ça c'est cool, enfin des bons. Même si 5-6 c'est au-dessus, mais ça c'est un peu évident. Euh, je trouve que ton casque micro a un très bon son. Malheureusement, je trouve rien sur ta config. As -tu une référence à me donner Euh, oui. Le... Alors c'est un casque, tu sais, que tu branches à un... Je sais pas comment on appelle ça, à une Scarlett. Tu vois je sais pas si je peux te montrer à la caméra parce qu'il y a des fils, non, ça va être compliqué. Donc euh... Ouais tu branches ça, tu, enfin, tu branches ça à une Scarlet et euh... c'est un HM... En XLR, ouais c'est ça. C'est le terme. Euh, en... C'est un hme 27 Sanizer. Mais ça coûte cher. Hein. Oh ça c'est strong. Quoi hein. okay, il y a que ça qui est réincarné. De toute façon on va up. Oh. On va up and roll. Ah zut. En vrai uh, Pachemar ça aurait été sympa. Double Pachemar avec ça. Je pense qu'on va laisser. Ouais le son est cool. Mais après ça vaut cher. Hein. C'est des casques... Euh c'est des casques pour travailler, quoi. C'est pas un casque pour jouer aux au jeux vidéo, quoi. D'ailleurs, je pense que pour jouer, il y a mieux hein, comme casque. Et c'est juste... C'est ah, les casques... Euh, c'est les mêmes casques que, les... que ceux qui commentent le foot. En fait, t'as ceux en intérieur, ceux en extérieur, en termes de son. Mais voilà, c'est ça exactement, euh, Crane. C'est des casques de... pour commenter. Bah C'est ceux qui ont les... Euh... Je sais pas si tu regardes les matchs de foot, mais genre les commentateurs canal ou, ou TF1, ils ont ça. Donc le son est plutôt bon. Après, euh, voilà, je pense que ça n'a pas de sens d'investir dedans si, si c'est pas ton travail. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, en termes de son, je pense que c'est moins bon qu'un micro qu'un euh, qu truc. Euh... Ah non, en termes de son, c'est moins bon qu'un micro classique, mais pour du micro-casque. Ah ouais ouais. Mais moi je pensais même en termes d'écoute. Je pense que vaut mieux un casque. Euh... C'est pas un gros casque, pour 500 balles tu peux avoir un putain de casque pour écouter de la musique quoi. <rire> là c'est vraiment juste casque micro. Bref. C'est là dedans qu'on a 10 secondes poteau pavard exactement. <rire> pas comme ça Zinedine. Ouais, sur Hearthstone le son est pas très important. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'écoute toujours la même musique en plus. Bon, d'accord, c'est Warcraft 2, la musique. Hein. Euh, puis j'ai avoir des vraies cartes, please. Oh, ça c'est rigolo quand même. Plus un pour chaque serviteur que vous venez de jouer. Bon, il faut Bran. Peut-être qu'on va up and roll. On le propose. En vrai, ça c'est trop bien, mais j'ai pas l'impression. J'aimerais envie de rester sur mes Eternal Knight. Franchement, c'est tellement à l'opposé de jouer Magma, Lo Magma Murloc Magma Locke, ou euh, Eternal Knight. Je pense qu'on va à Eternal Knight, mais je suis à 35 en plus. Urzul. Urzul x2. C'est pas une mauvaise carte. Hein. Triple d'Urzul. Je mange des cartes. Je crois que je vais laisser tourner. C'est exigeant. Hein. Comme type. Hein. Ah il a hop. Combien lui fasse. Ouais, Le son c'est très important quand tu streams. C'est la chose la plus importante. Encore l'image peut être dégueu. Même si l'image quand même. Parfois je regarde des streams. Franchement il y en a. Ils font vraiment pas d'efforts sur leur fond vert. Hein. Et... Et, le... Et ouais le son c'est le... primordial Tu peux avoir un fond vert dégueulasse enfin Mal le régler Tu peux avoir un fond Ne pas avoir de fond vert La majorité des streamers Ils ont pas de fond vert Mais ils ont des fonds derrière eux Mais Tu peux avoir genre Un garage mal rangé derrière toi Mais ce qui sera le plus important C'est vraiment le son quoi. Si t'as un bon son En vrai ce sera, ce sera regardable Allez Bob, hein On va falloir... Euh, là pour le moment, es, je sais que t'es pas chaud, mais il va falloir y aller un moment. Là. Ah, je prends un milliard. Blanco, Blanco. Je prends un milliard. Ah, hésite. 20. 20 mais je suis à 25. Allez Ah c'est cool, c'est cool ça. Ça part de là hein, comme on dit chez moi. Allez Je vais même pas regarder les autres. <rire> c'est trop cool ça. Blal. Blal. Oh wow, je suis milliardaire je crois. Je vais la remettre hein. Gruis, gruis, gruis Ok. Euh... Je les prends, on est d'accord. Hein. Ou alors, on... on essaye de plutôt choper le... Ah, je pense que c'est cool quand même. Hein. Je pense que c'est cool. Hein. Je vais garder le, to le taunt. Je vais virer ça, je m'en fous. Hein. Que c'est si bien... Ah Je pense que c'est vraiment cool là. Après on n'a pas on a pas un milliard de rip-hop mais... Je pense qu'il faut prendre quand même. Est-ce qu'on essaye de les dorer Non je crois pas en vrai. Je crois pas qu'on va essayer de les dorer. C'est un peu bizarre de dire ça mais... Je crois que je vais pas essayer de les dorer. Enfin... Je, veux les, je les veux tout de suite pour commencer à scaler. Je pense que je les retrouverai. Tellement cool, tellement cool. Ça ramène des trucs infâmes. C'est bien parce que là, c'est les 1 qui tapent. Donc ça tue pas mes, mes trucs. Et boum. faut taunter les Eternal Night là par contre. Parce qu'il va jamais mourir le... Ah zut ça. Ah, pas mal, hein. pas mal hein. Pas mal du tout ouais, Chevalier éternel c'est très très très très solide hein. C'est du harcèlement monsieur Ça c'est cool mais je pense pas que ce soit assez fort Par contre je pense qu'il faut up ici Je pense vraiment que mon board il est très cool Je pense vraiment que mon board il est très très cool Alors c'est un poil risqué de up Parce que lui il nous a quand même montré beaucoup de puissance Mais il a pris cher hein, par lui ah, je pense je vais up Si on analyse vite Il a perdu contre un gars Qui avait perdu avant Alors ça veut rien dire Mais quand même Je peux acheter ça Le revendre et up Ou alors je peux faire des rolls Plus de plus 7 Sur un truc comme ça C'est pas mal Ça le protège un peu plus Je pense que je vais partir là dessus Bon quitter à garder la 2-7 Dans l'absolu et virer ça ok enfin que non ça c'est mieux avec ça Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais juste faire le up. C'est déjolé. Je pense que ça me paraît mieux. Ok Doc. Okay. Bon, on est pas mal. On a du, petit, on a du gros scaling. Et, euh, et puis on est dans la 6 avec Varden. Après, euh, bon, c'est un poil risqué. Hein. J'aurais pu rester 5. En essayant de peut-être choper les. Quoique, je suis vraiment pas sûr que le nouveau baron il fonctionne avec ça. Parce que je crois que j'ai pas la place. C'est un peu comme jouer Baron et Boa, en général, c'est pas, ça n'existe pas vraiment comme compo, quoi. Ouais, on est devant, hein, je pense. Hein. Ah, c'est pas sûr, en vrai. Ah, si. Faut juste pas que ça, ça tape là-dedans. Ah, quoi, quoi, ça, c'est quand même Chiantos. Ah, mais ça, ça fait trop le taf. Ah, bon. Ok ok. Bon. bon la Mantide, euh, je suis pas sûr qu'elle soit si forte dans cette méta vu qu'il y a pas mal de ripop. Ok. Bon, je pense pas que les colosses aient du sens dans ma compo. Et il y a le fameux Titus, voilà. Le vaifandre, est-ce qu'on le prend Vraiment pas sûr hein. On veut les hutters. pas. est toujours là. Ok. On a les gang et crabouilleurs qui sont pas mal. Ils sont intéressants avec évocatrice mais, mais c'est un peu tout. Pas beaucoup d'invocations. Peut-être qu'on va prendre un autre chevalier On va vraiment jouer que des chevaliers Je sais pas en vrai ça a du sens de jouer que des chevaliers. Ah, c'est des beaux bébés quand même. Ça, ça va forcément partir. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'attaque sur mes créas. Je pense que ça, ça marche vraiment bien avec Boa ou avec euh, plein, plein de petits ripops ou avec mecha. Et je pense que vraiment dans cette compo, on va chercher plutôt la stat. Après, je sais pas si c'est ça, ça a vraiment du sens. Ça va quand même bien grossir hein. Je pense qu'on prend. On va pas geler la main de Tidin, on s'en de l'adorer. Ouais, on va, on va prendre. Et vous voyez, c'est dommage, on profite pas énormément des abominations, mais ça reste quand même cool. hein Ça reste quand même vraiment cool. On s'est fait éclairiser, c'est un peu chiant. Ah, le taunt, il est trop important, là. Ouais, ça reste pas mal, hein. Franchement, ça reste vraiment pas mal, hein. Borde full chevalier, ça ouais, serait drôle. Je sors pas trop mal, ok, Brikaï, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que ma compo elle est vraiment pas mal et ça c'est un truc de tempo. Enfin pas de tempo mais genre un peu en mode euh, demi-finale ou finale tu prends ça. Mais là je suis pas encore en demi-finale, là on est en quart de finale voire en huitième. Donc je pense que je vais continuer à roll et vraiment essayer de chercher mes cartes. Le fameux Titus mais malheureusement on va pas te prendre. Ah, Nubarak, ça donne plus 2 d'attaque. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir un plus 2 d'attaque surtout. Je pense que c'est quand même très léger. Je pense que c'est un peu léger à ce moment-là, la partie. Même si la carte est forte. Mais je pense qu'en vrai, je préfère clairement un chevalier qu'un qu comme ça. Donc on va laisser tourner. Voilà, le fameux chevalier, on va le prendre, lui. Et Il y a le taunt aussi, donc on va faire ça. À tonter l'obèse. Pas mal, hein. Je vais reprendre BG à part étudier les nouvelles cartes, vous. Vous avez, un, vous avez quelques conseils À part étudier les nouvelles cartes Bah, jouer, jouer, jouer, jouer, Comprendre les situations. Euh, voir les bords de tes adversaires. Et comprendre les synergies. Et essayer de les reproduire si tu trouves que certaines synergies sont intéressantes. Mais il faut jouer, non. Pas, pas besoin d'étudier les cartes. Tu joues et après, par contre, le soir, si tu veux, ou la journée, tu regardes euh, une ou deux games euh, sur YouTube ou en stream. Si vous à Pour prendre un peu de théorie, mais sinon, il faut jouer, hein. Ça reste un, des jeux de mémorisation. Hein. Donc il faut mémoriser un maximum de situations. C'est les mêmes... Euh... Enfin, C'est comme un jeu de cartes quoi. Eux, Ils vont quand même me poser problème à un moment. Mais il va falloir les tripler. Mais bon ils ont quand même bien pris. hein. Et vous voyez là, ça a bien marché parce que j'étais devant, j'étais déjà bien on board. Je pense que si j'avais été mal, ça m'aurait pas sauvé. C'est le genre de carte, faut euh, vraiment être bien pour que ce soit cool, quoi. Un peu comme massacreuse, quoi. Oh waouh, trois morts. Bah, J'ai menti, en fait, on était déjà en quart de finale. Hein. Bon, euh... c'est que des morts vivants. Donc ça, ça marche pas. Heroy. On peut peut-être partir là-dessus. Deux. Deux, allez. Il est là je l'achète Non Au prochain tour Je vais juste en mettre un je pense Quoique okay, pirate je vais toujours gagner non De toute façon j'ai pas Si je vends vends j'aurais pas cette carte on board L'idée c'est quand même d'avoir cette créa sa first peut-être pour casser un boubou il n'y a pas de boubou quoi que s'il y a un sa force. j'ai peur d'être un petit peu derrière en puissance je sais pas c'est dur à dire parce que lui il a vraiment mis des tartines à tout le monde mais en même temps nous aussi donc euh... ouais c'est vraiment pas évident ouais là vous voyez en demi finale je pense qu'on peut se permettre enfin, on... en fait on joue pas beaucoup de cartes donc euh, autant prendre les boubous divins Ah, c'est mal tapé. Après, il a pas beaucoup de puissance. Hein. On est que tour 12. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est bien avancé dans la game. Mais en vrai, on est que tour 12. Hein. C'est énorme. Hein. Tour 12. C'est à dire que la finale elle va jouer tour 13. Voire même tour 12. C'est à dire que lui il peut mourir. Clairement contre euh, lui. Non, il avait un board nul. Par contre, on l'avait pris il y a 1000 tours lui. Hein. Non, il y a un tour seulement. Hein. Non, on est derrière. Hein. On est quand même derrière. Hein. Et nous tue ou pas euh, Faut juste pas taper... Ouais, tu pas. Ok, on est derrière, waouh, c'est incroyable. Hein il a la sort murme mort, il a vraiment un truc... Euh... Ouais, beaucoup plus basé à réincarnation que nous. Ouais, ça va, ça va. On y croit. Il euh, n'y a rien qu'on veut. Ça, ça peut être pas mal. On pirate, ça c'est cool, quand même. Un serviteur de perdu et une pièce d'or de gagné. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Bon, bah écoutez, euh, faut, faut tenir quoi. L'autre, on était derrière, mais on n'était pas large derrière. C'était vraiment une histoire de statistiques. Là, ça va pas, il fait pas rire quand même lui, hein. Merci Moutong du 22, merci pour le soutien, merci beaucoup, c'est super gentil, merci à toi. Merci euh, le modo d'un mec sans viewer, merci à <rire> C'est drôle ça, c'est super drôle. Merci à toi, merci beaucoup, merci, dis-moi déjà, merci, merci de ton aide. J'ai loupé quelques subs, je suis désolé, merci beaucoup. Gel pour la 4-2. Je, pense... je pense pas, non, je pense que c'est moins fort qu'un hurloglobe. Quelle violence, quelle violence, ok ok, bon, c'est le dernier combat, c'est le dernier, allez, ça va être chaud mais y'a moyen, j'y crois, franchement j'y crois. En fait, je fais ça, ça me donne un boubou. Je Fais ça, ça me redonne un boubou, je pense. On oh, veut une mantide. Ouais, on est un peu. Ça, c'est Uran Naga plus mort-vivant. Ouais, mais il y a. En vrai, c'est mieux que rien. Je l'achète au où. On veut des taunts. L'entraînement mène à la perfection. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Lève-nous de la discipline. A tonter la main je pense, non? On tonte lui, hein, en vrai. Allez. Vraiment bien. allez! Allez, allez! C'est là que tout commence! Faut que ça tient des! Ah, je pense qu'on est pas mal, hein! Euh, faut, pas, faut, faut pas regarder le tracker! dit que des bêtises! En fait, il a pas, beau, il a pas de poison, mais on a. Le, le, le gars de droite, là, il fait pas rire, hein! Imaginez une carte qui, qui qui ramène que des 36 de puissance, c'est n'importe quoi Ah lui aussi remarqué Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est hyper intéressant hein. On est un poil au-dessus mais on est... Par contre, est-ce qu'on le tue Attendez, non, non, j'ai serré le point trop tôt Oh non, ah si c'est deux, c'est bon c'est 13 Vamos, allez là J'ai cru que c'était un le machin Dis merde, on est qu'à 12 Ça on est pile poil hein. Fallait pas un peu plus hein, parce qu'en vrai ça, ça, c'était quand même un peu chaud. Magnifique, on commence la journée comme ça.